il est midi 5, Ouais, midi 5, il est midi 5, oui, je viens de me casser la gueule, et euh, on va lancer les exercices, on va aller à Vérel en roulant, puis après on va courir, tenter de se faire un petit déco entre midi et 2 à l'heure de la pause déjeuner, allez, à toute à l'heure moi bon, j'avance hein, sur cette mini descente bon bah le déco il est à l'ombre là pour l'instant et en face le granier est déjà bien sous les nuages ouais, zéro là -bas. déco là bas à pied, Donc, euh, 8 minutes en vélo, 2 minutes de transition, plus à causette avec les copains, Hubert, Maïva, Hugo et Maxime, que je salue quand ils montent en bagnole, les flemmards, moi je monte à pied, je suis pas sûr d'arriver avant eux, on va voir. des quatre chemins un peu moins de 19 minutes c'est le lune du 44 à l'arrivée en maintenant le rythme passage rock 29 minutes 30 42-23 Mais là, ah. là il a pas le temps là tu démontres à le... <rire> bon. Salut <musique> Cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner il y en aura d'autres et à commenter je prendrai toujours le temps de vous répondre allez ciao